Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment récupérer des informations avec PHP euh, CLI donc en, en mode euh, en ligne de commande hein, dans un terminal donc on va regarder trois situations une situation euh, donc où on récupère des entiers une autre des nombres à virgule et une autre du texte donc on ouvre ça avec notre pad++ donc on va regarder les entiers alors on va commencer par euh, faire un premier voilà on va exécuter entier donc on nous demande un nombre entier et puis on va entrer par exemple 12 ça nous affiche int 12 donc là notre programme euh, il a fonctionné donc on va le relancer une fois pour être au clair voilà ici il s'arrête il attend que l'utilisateur fournisse une information donc on a fait un écho alors euh, L'information, donc, euh, pour la récupérer, on utilise FscanF. STDIN, c'est donc on, on récupère l'entrée standard. Et euh, le format, c'est pour sonder, parce qu'on veut récupérer un entier. Quand on fait ça, de $NB, la valeur de $NB va récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Donc ici, on a mis 12. Alors, admettons, ici, on met 20. Bah, euh, la valeur 20, elle est placée dans, dans NB. Le Vardump donc, nous permet de savoir qu'on a bien récupéré la valeur 20 et qu'elle est bien stockée euh, dans un entier. Alors maintenant, ce qu'on va regarder, on va se fixer un petit challenge, là, on va afficher le nombre qui est saisi, et euh, on va euh, afficher euh, son double. Alors voilà. Donc on va voilà, on va mettre ça. Donc là, bah, on va faire fonctionner pour voir si c'est OK. Donc voilà, admettons, on rentre 15. Donc le double, il est bien égal à, à 30. Donc pour faire ça, bah comme nb contient la valeur il suffit d'afficher deux fois sa valeur pour avoir euh, son double le texte euh, double égal euh, il est placé ici une virgule pour séparer euh, cette expression là de l'expression suivante voilà, donc maintenant on va passer à la suite, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec un, un nombre à, à virgule donc on y va le nombre à virgule donc on nous demande un nombre par exemple on va mettre 12.65 et ça nous dit que on a euh, saisi un nombre à virgule euh, donc qui, qui est bien de 12.65 donc là voilà donc là le format donc c'est exactement la même logique sauf que le format faut bien préciser pour 100 f parce que c'est euh, c'est un float c'est euh, un nombre à virgule alors là, si on veut faire un petit traitement, hein, par exemple, on peut se dire, on va afficher le, le tiers. Donc, le, le tiers d'un nombre, c'est ce nombre divisé par 3. Donc, euh, voilà, on va afficher ça comme ça. Donc, on va faire fonctionner notre programme. Voilà, alors admettons que j'entre 15.48. Donc, le tiers, c'est 5.16. On fait fonctionner notre programme, par exemple, avec 10. Hein. Donc, le tiers, c'est... Euh, voilà, c'est pas un nombre exact. Hein. Donc, ça fait 3.3333333. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, donc on a bien récupéré le, le tiers et on travaille bien, donc comme on a vu avec le vardump au début, sur, euh, sur un float. Alors, euh, un autre essai oui aussi qui est intéressant, c'est de se dire, bah, voilà qu'est-ce qui se passe si je, si je rentre 12, par exemple bah, 12 divisé par 3, ça fait 4, hein, donc c'est bah, un nombre entier, ça. Alors, on, on va se refaire un, un petit vardump pour vérifier euh, le, le type final. Donc, je la RNB, Voilà. Donc on va vérifier nos type final, donc on donne 12. Et donc à la fin on n'a pas l'entier 12, on a bien le nombre flottant 12. Donc ça ça peut avoir son importance en fonction des, des traitements qu'on fait plus loin dans notre dans notre programme. Alors maintenant on va regarder le dernier cas de figure, c'est avec les textes. Donc on va regarder comment récupérer un texte. Donc là il nous demande un texte, alors on va coucou. Voilà, donc là, euh, quand on fait le dump hein, il nous dit que, voilà, on a bien récupéré quelque chose qui est du type string qui fait 6 caractères de long six, euh, voilà, et donc c'est euh, coucou voilà. Euh, voilà, donc on va se fixer un sacré challenge on va on va faire afficher ce texte, Donc euh, on va faire un dollar écho et, euh, voilà le dump, on va le on va, le, on va le commenter voilà et donc commenter c'est à dire que ça ne sert plus à rien alors on va mettre pouf voilà alors là comme il y a un espace il ne nous prend que le, que le premier plouf hein. mais bon c'est pas bien embêtant pour ce qu'on a à faire donc on a récupéré euh, notre texte et euh, voilà alors là ce qu'il faut comprendre hein, c'est que si on donne un, un nombre par exemple euh, 10 bah, il nous affiche 10 c'est à dire que 10 c'est un alors là on va remettre le vardump hein. donc on va rentrer va une petite particularité de, de PHP hein. alors on lui met 10 et il nous dit que c'est une string qui fait 2 caractères donc là on va être un peu aventureux on va dire qu'est-ce que ça fait que mon texte x2 hein. le... on va afficher euh... voilà donc... alors donc si on met notre texte x2 bah, ça nous affiche donc on a une chaîne qui vaut 2, c'est le premier var dump, on affiche 10, c'est le premier écho, et là on affiche texte x2, donc 20 donc ça nous affiche deux fois, le, deux fois le texte donc là, alors on va mettre un petit var dump pour que ce soit encore plus clair à la fin là voilà. on va ré-exécuter ça donc on met par exemple 15, donc on a le texte qui vaut 15. Ah oui, là, je me suis couré, J'ai oublié de faire le fouet 2 pour regarder ce qu'il y a. Donc voilà. voilà Et puis ici, on va aussi mettre un retour à la ligne pour que ce soit plus lisible. On sauvegarde le tout. On y retourne. Voilà. Donc un texte, alors admettons, on met 14. Cette fois-ci, on change. Hein. C'est pas mal de changer. Donc on met... Au début, on a notre premier dump qui nous affiche qu'on a un texte de deux caractères. Ensuite, 14... On, a, on affiche 14, on affiche 28, et là, on affiche, il nous dit qu'on a un int, maintenant, ça c'est un int. Euh, donc, euh, voilà, donc ça veut dire que le, la variable, euh, voilà, là, il nous a fait un, un changement de type, là, il a, il a fait une conversion de type sans rien dire. Euh, on aurait pu lui écrire quelque chose comme ça aussi, hein, pour, pour parler de changement de type. Donc, euh, voilà, on met un point, virgule, Voilà. Et ici, on enlève ça, voilà, et on met de la txt, de txt, voilà, et on fait un ctrl-s, donc, voilà, ça je voulais insister sur ça, là, donc là on a une variable txt qui, ici, euh, contient un texte, et ici contient euh, un entier. D'accord. Donc ça c'est une, une des choses que permet de faire euh, PHP, c'est un peu de light-usine, hein. il, il permet de changer de, de type comme ça de manière implicite sans trop, euh, sans trop le dire. C'est pour ça que c'est intéressant euh, d'utiliser un, un VAR pour avoir l'information très précise sur ce qui est contenu en mémoire en euh, PHP. Ça nous permet des fois de, de régler des, des problèmes. On a des fonctionnements un peu bizarres eh ben, euh, parce qu'on n'arrive pas à les comprendre, donc on les trouve bizarres. Et le VAR ça nous donne de la lisibilité, de la compréhension sur ce qui est stocké en mémoire euh, par PHP. Donc évidemment, euh, ce genre d'opération... En Python, c'est juste pas possible. quoi. Donc euh, Là, en PHP, c'est beaucoup plus permissif. Donc, ça nous permet de, de faire euh, ce type d'opération. Alors, en résumé, donc, avec notre fonction scanf, scanf donc, ça nous permet de récupérer une information qui est fournie par un utilisateur. Donc, ça, c'est la syntaxe. Hein, donc, c'est important. C'est au niveau du format pour %d pour un entier, pour %f pour un nombre à virgule, %s pour un texte. Donc euh, voilà, à retenir, hein, pendant l'exécution d'un script, une variable peut changé de type. Et puis si on a envie d'en savoir un peu plus euh, sur euh, ce qui est contenu en mémoire, on peut utiliser la fonction Vardump, ça nous permet d'être au clair euh, par rapport à, à ce qu'on manipule avec notre script. Bah, écoutez, sur ce, je vous remercie pour votre attention, euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.